ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Zinedine Zidane a dit non au Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane a dit non à l'émir du Qatar. Zinedine Zidane a dit non au projet du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane a dit non pour entraîner Neymar, Messi, Mbappé. Tu te rends compte de la dinguerie Oh là là, Zinedine Zidane, c'est un grand homme, hein Oh Tu as vu ça donc lui, on ne peut pas l'acheter, quoi. Hein? On lui a tout proposé. Des cheveux. De, de, de, de éradiquer la famine dans le monde. Lui, tu ne peux pas l'acheter. Hein? On lui a dit, on te ramène des maisons, tout ce que tu veux. On va tout donner, des terres, des îles. Il a dit, écoutez, moi, je suis marseillais. C'est pas possible pour moi de prendre le, les rênes du Paris Saint-Germain. Oh là là, Zinedine Zidane. En plus d'être un grand homme, c'est un grand joueur. Franchement... Moi, je pensais qu'on allait pouvoir l'acheter et qu'il allait venir entraîner le Paris Saint-Germain. Et ensuite, il allait faire les interviews et parler avec son accent marseillais. Moi, c'est ce, ce que je pensais. Je pensais que dans les vestiaires, ça allait être le top du top avec Zinedine Zidane comme entraîneur. Zinedine Zidane qui allait venir donner toute son expérience, toute sa sérénité, hein, tout son calme, toute sa zen attitude. Il allait redorer un petit peu le blason du Paris Saint-Germain, bien sûr, parce qu'il fait partie des personnalités préférées des Français. Tout le monde se souvient de ce qu'il a fait en 98. Hein Il a forcé le président à dire « Black, blanc, beurre, on est ensemble. » Tu te rends compte Parce qu'il a mis deux buts. Eh ben oui On te parle d'un homme, c'est un monument Le Paris Saint-Germain a essayé de se procurer ce monument, mais ce monument, il est passé par le Real Madrid avant. Tu vois ce que je veux dire le Real Madrid, ils ont trop la rage contre le Paris Saint-Germain. Tu t'arrives même pas à te rendre compte à quel point le Real Madrid, ils ont la rage. Tu sais pas que là, le Real Madrid, ils ont demandé à la Liga de porter plainte contre le Paris Saint-Germain juste parce que Kylian Mbappé n'est pas venu. Ils disent que nous, le Paris Saint-Germain, on triche parce qu'il y a les gouvernements qui nous aident à garder les joueurs. Et alors, c'est quoi ton problème hein Vous, vous avez fait quoi là Vous n'avez pas dit à Zinedine Zidane, écoute, tu es quand même un ambassadeur du Real Madrid. On vient d'avoir des différends avec le Paris Saint-Germain. Si tu veux pas perdre un petit peu de trucs en Espagne, franchement, là, c'est quoi ton image Tu tu veux plus venir en Espagne, quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu connais les Espagnols, ils sont trop rancuniers. Donc là, on va pas se mentir. Zinedine Zidane, c'est tout à son honneur. Hein. Il a été... Euh, il a il a allé, il a refusé. On s'approuve que c'est pas juste l'argent euh, qui euh, dirige le foot. Hein. Là, on a pu le voir. Les projets sportifs, euh, peut-être qu'il n'était pas assez intéressant pour lui. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu, c'est que Zinedine Zidane... Tu ne peux pas l'acheter comme ça. C'est pas avec des milliards ou des je ne sais pas quoi que tu peux l'acheter. Parce qu'on ne va pas se mentir. L'émir, il a dit c'est sa priorité numéro une. Tu sais ce que ça veut dire Et là, c'est la première fois que quelqu'un dit non au Qatar. Tu te rends compte Personne ne leur avait déjà dit non. Tout le monde dit oui. Président, euh, euh, femme de ménage, tout. Toutes les classes sociales disent oui. Tu vois ce que je veux dire Sauf Zidane. Zidane ne peut pas être acheté. Zidane. Tu lui mets une mallette remplie d'argent, hein, qui, qui pourrait, euh, euh, euh, j'en sais rien, tu peux pas l'acheter, impossible, hein, t'as pas vu son crâne, hein, tout est rasé, il en a rien à foutre, tu vois, tu vas lui proposer des cheveux, il va dire, mais pourquoi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai pas de cheveux, qu'est-ce que tu me racontes, moi j'ai la calvasse depuis que je suis né, qu'est-ce qu'il y a, hein, donc voilà, Zinedine Zidane, c'est tout à ton honneur, grand respect à toi, voilà, franchement, de toute façon, tu serais venu au Paris Saint-Germain. Nous aussi, les Parisiens, on allait commencer à mal te parler. On allait commencer à dire, si tu viens au Paris Saint-Germain, ici, c'est pas comme le Real. On allait commencer à te dire, ouais, voilà, ici, c'est comme ça. Il va falloir que tu viennes dans les quartiers. Maintenant, on attend des résultats. On va voir si Zidane, il a quelque chose. Parce que tu connais comment ils t'ont critiqué. Hein Tout le monde te critique. Ils disent, ouais, Zinedine Zidane, il a remporté trois Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais regardez l'équipe qu'il avait. « Ouais, Zinedine Zidane, si tu regardes le jeu du Real Madrid, c'est pas tip-top. Hein. Donc, je vois pas ce qu'il pourrait rapporter au Paris Saint-Germain. » Donc, t'as bien fait de dire « Non, en vrai. En vrai. Ils allaient trop t'attendre. Même t'allais éternuer, ils allaient faire un article sur toi. Tu vois Zinedine Zidane est en train d'éternuer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, c'est un Paris. Tout le monde allait t'inviter à des soirées. T'allais être obligé de refuser. Et les relations allaient se dégrader. Donc, attends que l'équipe de France se rétame ou euh, finissent la Coupe du Monde et prends l'équipe de France. Ou bien, si tu veux changer d'avis et venir au Paris Saint-Germain, sache que l'argent est là, hein.